Hello, c'est Lingen, auteur du guide du blogueur. Dans cette vidéo, on va voir quel est le meilleur format à utiliser. Est-ce que c'est la vidéo, l'image, photo, image, photo, le texte ou l'audio okay? L'idée, c'est vraiment, vraiment en tant que marketeur, parce qu'on va vouloir trouver des clients, c'est d'aller trouver les clients là où ils sont. Et il faut d'abord vraiment commencer par ça. Où sont nos clients Quelles sont leurs habitudes de consommation Si nos clients utilisent YouTube, il va falloir faire des vidéos YouTube. Si nos clients sont tout le temps en train d'écouter des podcasts audio, il va falloir utiliser le podcast audio. Maintenant, il y a évidemment autre chose à prendre en compte, c'est qu'est-ce que vous aimez Si vous me dites, j'ai vraiment horreur de me voir en vidéo, j'ai envie de vous dire, bah, déjà testez faites plusieurs vidéos avant de penser que vous détestez parce que je connais très très peu de personnes qui la première fois tournent des vidéos et mettent sur YouTube et sont super fiers ça n'existe pas parce que déjà on entend notre voix on la supporte pas ok et euh, même de se voir c'est pas naturel donc forcément on n'aime pas mais c'est pas parce qu'on n'aime pas et qu'on n'est pas à l'aise qu'on est réellement pas à l'aise donc faut tenter avant de dire non déjà faut tenter donc première chose euh, voir où sont, euh, quelles sont les habitudes d'utilisation de nos prospects, des clients qu'on vise après d'aller chercher le format qui nous plaît le plus. Et puis, troisièmement, euh, ce sera de créer ce contenu et le mettre dans le format qu'il faut. Et puis après idéalement, ce qu'il faut faire et qu'on devra tous faire. Et c'est ce que je fais pour un client que j'accompagne en freelance. Hein. Euh, du moins, c'est ce qu'il fait. Aussi, ce qu fait. Euh, et moi, je l'accompagne à, à, dans, dans cette démarche. C'est comment je peux créer un contenu et le décliner dans toutes les versions possibles. C'est-à-dire là, si je fais une vidéo, par exemple, cette vidéo, je pourrais très bien demander à mon assistant d'en faire un article. Écrit. Ou je pourrais prendre juste le son et en faire un podcast audio, même si je ne suis pas forcément fan de euh, ça, parce que les gens le sentent, ok Mais vous voyez un peu ce que je veux dire. Je pourrais très bien faire cette vidéo et après enchaîner par un podcast audio où je parle de cette thématique, euh, où je vais aller un peu plus loin, d'accord Mais l'idée, c'est de euh, pas se dire, je dois faire écrit vidéo et audio. Donc, si je mets deux heures pour faire la vidéo, je dois mettre deux heures pour l'audio, deux heures pour le texte. Non, il y a un, il, le, le coût en temps est décroissant. Euh, marginalement des C'est-à-dire que si je mets une heure pour faire une vidéo, il me faudra juste une demi-heure en plus pour en faire un article écrit et 15 minutes en plus pour en faire un audio. Voilà, c'est juste pour vous schématiser le truc. Dans la réalité, c'est un peu plus complexe. Donc ça, c'est à prendre en compte. Idéalement, il faut être partout pour toucher tout le monde, quitte à faire après un temps de euh, débriefing où euh, on se dit « Bon, ok, j'ai tout fait. Ça, ça marche mieux que l'autre. » Voilà. Euh, je voulais aussi vous euh, parler rapidement des, des différents formats. C'est que la vidéo, c'est vraiment au top. Il faut vraiment utiliser la vidéo. Il y a encore très peu de gens qui utilisent la vidéo parmi vos concurrents. Pensez à vos concurrents, réellement. Pas les méga-stars, hein, mais… Les autres, très peu, utilisent la vidéo. Donc c'est une énorme opportunité qu'il faut saisir. L'audio, c'est en train de monter doucement en France, mais là, ça va vraiment, vraiment croître avec Spotify qui s'y est mis à fond, Google Podcast qui vient de démarrer, SoundCloud qui est là. On va vraiment commencer à s'habituer à écouter euh, des podcasts audio. Donc ça, pour moi, c'est vraiment euh, une opportunité. Et puis l'écrit, bah... Clairement, ça a baissé depuis quelques années parce que les gens ne peuvent pas tout consommer. Hein. C'est vraiment les réseaux sociaux et la vidéo qui a pris le dessus. Mais mais, mais, vous pouvez très bien faire un article euh, et dans cet article, vous mettez la vidéo et puis une transcription <coughs> pardon, que vous sous-traitez ou un résumé, d'accord Un moyen de créer du contenu écrit sans devoir vraiment écrire du contenu. Je m'arrête là, mais je pourrais commencer à vous parler de... Euh, faire des conférences, et enregistrer et en faire euh, des vidéos ou des formations, écrire un livre et en faire du contenu pour les réseaux sociaux. On peut tout faire. Donc, dans l'idéal, il faut tout faire. Maintenant, dans la réalité, qu'est-ce qui se passe Dans la réalité, il y a deux éléments, de euh, pistes de réflexion. La première, c'est pédagogiquement, c'est peut-être plus intéressant pour vous de commencer par un domaine. Parce que si vous êtes débutant, par exemple, et que je vous dis « faites tout », ça va vous décourager et vous allez arrêter. Okay c'est comme là, j'entends des motos. C'est comme si vous passiez le permis voiture, et le permis auto et, euh, moto et le permis bateau en même temps. Ça va vous décourager, vous allez tout abandonner. Donc, commencez par le format qui vous met le plus à l'aise. Pédagogiquement, c'est vraiment ça que j'ai envie de vous dire. Si vous êtes au début, faites un seul format, celui qui vous met le plus à l'aise. Imposez-vous un rythme de une à deux fois par semaine. Et si après ce rythme, euh, vous pouvez faire plus, faites plus. En réalité, on peut toujours faire plus, ok? Mais au début, on, on tâtonne encore, c'est normal. Deuxième piste de réflexion, c'est une histoire de coût d'opportunité. C'est-à-dire que si je vous dis de faire tout, mais que pour vous, par exemple, vous allez délaisser, vous allez lancer un podcast, alors vous avez déjà une chaîne YouTube, par bah, Le temps, le, euh, le coût que ça va vous prendre en temps et en énergie de faire un podcast en plus de votre chaîne YouTube, peut-être que ça va enlever du temps pour euh, du support client ou de la création d'une formation, ou de travailler pour un client. Donc, est-ce que ça en vaut le coup est-ce que ce, ça ne représente pas un coup d'opportunité de dédier euh, plus de temps à créer un autre euh, format Évidemment, la solution à ça pour moi, c'est très clair, c'est de commencer à déléguer. Mais même pour déléguer, il faut quand même déjà gagner un certain revenu. Voilà, voilà. Donc, je pense qu'avec tout ça, vous avez une idée très proche, euh, très plus précise de ce qu'il faut faire. Hein. Je vous ré résume rapidement. Dans l'idéal, on fait tout. Dans la réalité on prend en compte nos ressources, notre temps, notre énergie et on fait ce qu'on peut. Et dès que le business croit un peu, on délègue et là, on peut vraiment tout faire. Voilà, voilà, c'était Lingen. Euh, si, vous, euh, ben, si vous voulez aller plus loin euh, avec moi, si vous voulez euh, approfondir ce que vous faites, euh, et que vous avez déjà lancé votre business ou que vous êtes vraiment au début mais que vous savez déjà un peu ce que vous voulez j'ai une offre pour vous, c'est la famille solopreneur, c'est un programme qui vous permet de rejoindre euh, des entrepreneurs individuels bienveillants qui comme vous veulent vivre de leur passion et donc dans ce cadre là j'ai beaucoup de choses à vous proposer je vous mets en dessous de cette vidéo la description de tout ce qu'il y a dans cette famille solopreneur, c'est vraiment un format qui vous permet bah, de tester, de voilà vous avez par exemple 30 jours de une garantie satisfait ou remboursée. Vous inscrivez, vous avez droit à des formations, à euh, un coaching en groupe, à une lettre papier physique, euh, à une communauté, la possibilité de poser toutes vos questions. Et euh, la magie dans tout ça, c'est que bon, en fait vous n'êtes pas engagé. Vous pouvez vous inscrire à moi, vous désengager, revenir quand vous voulez. C'est la famille, c'est au preneur. On vous accueille euh, et vous pouvez partir aussi quand vous voulez. Et puis, on vous réinvite quand vous voulez. Voilà, voilà. Si ça vous intéresse, je vous ai mis tous les liens en dessous. Je vous dis à très bientôt. Ciao.